ko prince yango ah mwesika ah. tocha kambila deja kuna ah. ah amba na tenya fiwa na o to sala net ya ko tourner net machine eh. yango ndesiko ma, mafute zoko ya na na ah, yeah, dong yeah, yeah, yeah. na yeah, yeah, yeah. mwa linza na mwa ko tocha na sewana got chipesa tv c'est un service trader Un chef qui a dit sa <laughs> oh. <laughs> ah, toi, tu as Sankourou. tu village. Tu eh, ah, hein? village. Tu Ma Ma la ban États-Unis. C'est pas ah. Ça ah. Bonjour papa. Bonjour. Oui, on va se présenter. Combonne onani. Combonne onani. papa Rambo. Ah, papa Rambo. Ah, papa Rambo. Ah, ouais. Tous en a village uni. Tous en a village au long. Village au long. Au long. Mission qui m'a mis au Lombe. Et à la province nini, précisément. De ah, à Sankourou, hein Oui, papa, merci, papa Rambo. Et eh, tout le monde qu bah, qui chassa, surtout, hein? oui. pa, moi, na, rame, a fait ça, il m'a fait ça. Tout le ça. ça. Est-ce okay. que vous pouvez expliquer comment vous expliquer je comprendre vous expliquer ce que merci. Je tout vous expliquer. Je vais vous expliquer. Je ou bien nabase, Basse, au yango, ou oh. yeti na mboka, ou che na fi, ou che moto, ou che mai na kati, ça, on ou tokissi, ou au e lembi. Après ça, nde ozwi, yeah. ou che na prince. Oh. Namobimba kutupe ya prince. Ici, au sala, mm. ou ba sala, po na koturne yango, déjà mm. deja eiyama futu. Nde après ça, ça, ou che na fi, na mm. prince, on tourné on tourne, on tourne, on tourne. Ma foute, il y place mususu Bandika, il y a qui place Nango. Oui, merci, papa Rambo. Est-ce que vous avez au à la presse, place Bosalaka, place population, à la population, à la population, à à la Ok, merci. déjà fait? Vous des les autres qui ont un assaut, ils ont un bidon. Ah, c'est que les oh, un ah, bimba. Les filles un bimba. Les un Ah, <muchan> ah on a déjà un a un bimba. Les filles ont un bimba. Les filles ont un bimba. Les filles Les ont So yo yo uti mai, a Ah, peu il y a un il y il y a un peu sec. tu tu es au Tu tu Après ça, il y a les sous ma à La journée, on bidons 25 litres. La journée, 3 bidons. 3 bidons 25 litres. La na musala tout la moussala nous avons besoin de bidons, de cantines, de Donc, il a un passo pas Il y Il a là. Il Il Il Il on a régime ou bimar régime, na pas sola que Ok, merci papa. Uh -huh. Bon, et eh, au on a un Parce que déjà, okay. de la chassa, la population peut, bénéficier hmm. eh, Est-ce que vous a la passa, la Oyo Et <coupire> Ah. OK, merci papa. Oui. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. ah Oui. service traiteur international avec Cathy pesa Aigle. Toujours la solution est là. Katika pesa toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas africains, restaurants et catéries. Mon à Colambaki, Tocos. Dans les états unis d'Amérique, Cathy Capessa est toujours service et à qualité Tocos. Pour toutes vos réservations, contactez Maman Katika Capessa pour vos cérémonies, réceptions, manifestations, vos fêtes de mariage, vos fêtes d'anniversaire, graduations, barbecue événements, même les conférences. Service traiteur, Katika Pesa, toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas. sou c'est local Quand il sa TV, sa service traiteur, un chef, ou il sa nid Yes, sa TV, aïe, TV, Abonnez-vous, on a cause à la l'actualité Théâtre, colorate, musique, na pas Oyo King Zala, ko banga bangate, N'est pas mo bimba, et si ba valida Oyo King Zala, ko banga bangate, Et mo bimba, et si ba valida bon, Kona manja china yo, ne koko banga, -banga Service de Katika Pesa, dit ma solo, t'as fait ça, t'as ah ça, t'as fait ça, t'as fait ça, katika pesa ye t'as pesa ça, Katika Pesa, ça, t'as fait katika t'as ça, Katika pesa mère est à valides. Yes Petite sœur propre, petite sœur chérie. Il y a madame Eliane toute la patronne. Il y a le service traiteur. La providence À Paris. Le restaurant. Service traiteur, chef Katika Pesa et n'y me m'a pas You na new Madame Katika Pesa Mote ma m'a la ya ya Yoga, je dis ta Valida